Shalom, nous voici ensemble encore pour ces quelques vidéos sur ce sujet que nous avions laissé l'année dernière. Et Puisque nous reprenons l'année scolaire, eh bien, nous allons aussi reprendre ce sujet. J'espère pouvoir le, le poursuivre un petit peu mieux et un petit peu plus loin que l'année passée. Et je vous rappelle le titre, c'est Entrer et se mouvoir dans le monde invisible, c'est-à-dire dans le royaume des cieux. Je vous laisse retourner aux vidéos déjà mises en ligne et je vais tout de suite aborder, euh, sans revenir en arrière, sur un sujet qui est tellement important que nous passons à côté euh, sans même nous en rendre compte parce que en fait euh, nous sommes aveuglés. Nous sommes dans un conflit, vous êtes bien d'accord, nous sommes dans un conflit cosmique. Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, se nomme l'Éternel des armées. Et nous faisons partie en tant que croyants, en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que fils de Dieu, nous faisons partie de cette armée. Si nous faisons partie d'une armée, ça veut dire qu'il y a de l'autre côté, une armée adverse, sinon une armée sans ennemi n'aurait pas de sens. Euh, je pense que vous savez tous, mais on va juste le revoir rapidement et je ne m'attarderai pas sur la chute de Satan, ni sur ce qui est Satan, ce n'est pas le propos de ces vidéos. Et J'aimerais que nous reprenions simplement les deux premiers versets de la Genèse. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. C'est ce que nous avons dans nos, dans nos versions. Et la terre était informe et vide. Tohu bohu. Dites-moi, est-ce que quand Dieu crée quelque chose, les choses sont informes et vides Il y a une anomalie. Et c'est là que beaucoup, et moi je participe à cette, cette conception-là, nous situons la chute de Satan qui a voulu se faire égal à Dieu, se faire mettre son trône au-dessus du trône de Dieu. Il a voulu récupérer l'adoration, l'adoration qui ne revient qu'au seul vrai Dieu. Il a voulu récupérer l'adoration pour lui. Et nous pouvons juste envisager une situation qui va vous, vous conforter là-dedans, lorsque Jésus est dans le désert, et qu'il est emmené par le Saint-Esprit dans le désert pour être tenté par les diables, Satan va lui dire une chose très claire. « Si tu te prosternes et que tu m'adores, tous ces royaumes que tu vois là et leur gloire sera pour toi. » Ce que Jésus ne conteste pas. Alors dans ce verset, il y a deux choses que nous allons voir. Satan recherche l'adoration. est ce qu'il a toujours voulu, être comme Dieu, être à la place de Dieu, si tu te prosternes et m'adores. Et la deuxième chose, c'est que tous les royaumes de la terre, tous, et il y en a beaucoup, des physiques et des spirituels, bien sûr, et leur gloire lui appartiennent jusqu'à une certaine date dans le temps de l'histoire, c'est jusqu'à la croix. Colossiens euh, 2,15, de 15 ou de 15, je vérifie pour ne pas euh, vous mettre en erreur. Colossiens. Oui, Colossiens 2,15. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. À la croix, Jésus a été vainqueur. Vainqueur de Satan. Satan est un vaincu, Il a été dépouillé de sa puissance, de ses droits. Mais euh, comme il ne l'accepte pas, il, euh, il cherche à toujours les récupérer. Satan c'est un squatteur, ni plus ni moins. Donc il cherche à garder ce que l'homme, en quelque sorte, lui a donné dans la chute, par la chute, dans le jardin d'Éden. Dieu avait mis l'homme, créé l'homme, pour qu'il domine sur la terre et qu'il la sujettisse. Dieu avait donc donné une mission à l'être humain de récupérer en quelque sorte toute la terre pour l'amener sous la domination de Dieu, puisque Adam, enfin le premier, les, le premier homme, était en relation directe avec le Seigneur. et Vous savez ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden, donc on va passer par-dessus pour aller un tout petit peu plus loin. Donc Satan, c'est une créature. Ce n'est pas un dieu du mal, hein, ou un anti-dieu, ou un autre dieu. Non, il n'y en a qu'un seul dieu. C'est le dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et c'est sous ce nom-là qu'il désire être appelé. Trop souvent, on pense que, en tant que chrétien, nous n'avons pas à prier ce dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Pourtant, c'est le nom qu'il a demandé. Euh, on l'invoque sous ce nom-là. Satan donc est une créature, il n'est pas omniprésent, il n'est pas omniscient, donc il a besoin, euh, j'irais dire, d'aide, pour investir la terre entière. Et, et là encore, pour l'instant, je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est une, une introduction, en quelque sorte, euh, cette vidéo est une introduction, on ira dans le détail beaucoup plus tard, il a au fond distribué des postes, des postes spirituels, à de nombreux euh, anges rebelles qui l'ont suivi. Ainsi, chaque, on peut dire que chaque nation, chaque peuple, chaque culture, a un Dieu spécifique. Et euh, je mets Dieu avec un petit « d ». Vous savez, il n'y a pas de culture sans culte. Il n'y a pas de culte sans Dieu. Réfléchissez bien à ça. La culture, en fait, c'est, on peut dire, tout ce que l'homme fait euh, collectivement, euh, tout ce que l'homme fait euh, de, façon, de façon active, euh, tout ce qu'il crée, tout ce qu'il produit collectivement, ça, ça donne une culture. En, en quelque sorte, il y a autant de familles que de culture et de culture que de famille. C'est pour ça qu'autrefois, chaque famille avait ses dieux. Euh, il faut bien comprendre que s'il y a un culte qui est rendu, donc à un dieu, c'est-à-dire un faux dieu à des idoles, ça va déterminer une certaine culture. Et si vous regardez tous les peuples de la Terre, et toutes les tribus, et toutes les langues, eh bien, chaque, chacune a, chacun a, en fait, des dieux. Des dieux. Regardez la mythologie grecque, euh, romain, les romains, regardez l'Egypte, puisque ça c'est notre région, mais on peut regarder la même chose en Afrique, on peut regarder la même chose en Asie, en, en Moyen-Orient, euh, en Amérique. Vous voyez bien que l'homme, quand il s'est coupé de Dieu, il a un vide. Il a un vide qui a la forme de Dieu. Et comme il ne, ne, ne se soumet pas à l'esprit de Dieu, eh bien il va s'inventer des dieux pour essayer de remplir ce vide, chose qu'il ne pourra jamais faire. Donc ce que j'aimerais traiter avec vous dans les, dans les mois qui suivent, c'est justement cette, cette guerre entre les dieux territoriaux. C'est très, très rejeté par une, beaucoup de chrétiens, malheureusement, qui n'ont pas les yeux ouverts sur la réalité du monde spirituel. Et donc, euh, ceux qui ne voient pas ils ne le croient pas, tout simplement. Mais la Bible, elle est très claire, elle est très précise par rapport à tous ces, ce que j'appelle donc les dieux territoriaux, c'est-à-dire euh, toutes ces puissances de ténèbres, ces autorités, ces puissances qui dominent sur les nations. C'est pour ça que vous avez dans le dans les Psaumes ce verset où il est dit demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage. Et nous avons un rôle en tant que chrétiens et en tant que chrétiens intercesseurs, justement pour récupérer ces nations, pour changer le cours de l'histoire, parce que c'est possible, ce n'est pas de l'utopie, ce n'est pas de l'utopie. Réaliser que Christ vit en nous, Christ, l'espérance de la gloire, il vit en nous, notre corps c'est son temple, et nous limitons Dieu au travers de nous. Alors que Dieu nous a fait venir, dans notre génération, dans notre temps, dans notre pays, pour justement accomplir ces œuvres qu'il a préparées d'avance pour que nous les accomplissions, et dont l'objectif est de détruire les œuvres du diable, afin que cette terre qui a été euh, euh, prêtée en quelque sorte à Adam, hein, elle a été prêtée pour qu'il la sujettisse et la ramène sous l'autorité de Dieu, et eh bien lui n'a pas pu le faire. Jésus-Christ le second Adam est venu, nous sommes en lui, nous avons cru en lui, et parce que nous avons cru en lui, nous avons cette autorité pour pouvoir le faire. Voilà, et c'est ce que j'aimerais regarder avec vous euh, dans, les, dans les semaines qui viennent, dans, qui viennent euh, voir avec vous comment, euh, quelque part, la démonisation de la planète Terre. Oh, je sais que ce n'est pas, pas bien accepté par beaucoup de gens, mais ça ne fait rien. Ça fait rien. Euh, ce que je crois, ce que j'ai reçu du Seigneur, je vous le partage. À vous de vérifier, dans les Saintes Écritures, si ce que je vous dis est juste ou pas. Les Juifs de Pérez faisaient la même chose avec l'apôtre Paul. Je ne prétends pas être l'apôtre Paul. Hein. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Ne me faites pas encore dire quelque chose que je n'ai pas dit. Mais nous avons un exemple. Tout ce que vous entendez, tout ce que vous... Oui, tout ce que vous entendez, tout ce, que, tout ce qui vous est enseigné, vous avez cette responsabilité de vérifier dans les Saintes Écritures si c'est juste ou si c'est pas juste. Et vous avez aussi toute liberté pour me poser les, les calls et les questions que vous estimez devoir me poser euh, au travers de, de, de ces enseignements. Je crois qu'on verra aussi hein, toutes ces... Tout ce que c'est que les principautés, les autorités, les puissances. On verra tout cela dans les, dans les semaines qui viennent. Et on verra comment, en fait, ces puissances spirituelles du monde des ténèbres ont, ont, ont eu des contacts avec les hommes. Et comment, en fait, euh, plein de choses que nous connaissons viennent tout simplement de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Voilà, je crois que je vais arrêter là cette vidéo. À la prochaine fois. Shalom! Thank <laughs> you.